tout le monde, bienvenue à Weedman, bienvenue au Gala Cannabis Cup Top 5 Karyophyllene. Je voudrais remercier Mike, Mike qui m'a donné euh, plusieurs variétés de cannabis pour fêter mes 1 million de visionnements. Ici je fume du Gorilla Breath phénotype numéro 2, créé par Humboldt Seeds. Merci beaucoup Mike, il est très bon. Top 5 cariophylène c'est quoi la cariophilène, c'est quoi la terpène, de... euh, c'est quoi le goût de ça? Ce terpène se trouve dans le poivre noir, le clou de girofle, le houblon, le basilic, le romarin et bien sûr le cannabis. Et aussi une autre information ici, le cariophilène procure une source naturelle et sécuritaire d'agents anti-inflammatoires et anti spasmodique. Des études démontrent que le cariophilène peut offrir des bienfaits médicinaux pour les conditions suivantes. Colite, arthrose, diabète, anxiété et dépression, Fibrose, hépatique et certaines maladies de type Alzheimer. Il a aussi démontré un potentiel pour aider à réduire les besoins incontrôlables de consommer de l'alcool. Ça, ces informations-là, j'ai pris ça sur The Green Organic Dutchman, euh, T-God, donc, euh, non, T-God, blog, terpène, 101. Donc, euh, vraiment très intéressant. Souvent, dans les vidéos que j'ai faites euh, sur YouTube, les vidéos de la Review SQDC, j'ai souvent pas aimé des cannabis dont la terpène dominante était la caryophyllène. et euh, Canopy c'est une compagnie qui a souvent souvent euh, des goûts avec euh, cette terpène là dominante et puis j'aime pas ça donc on va y aller tout de suite avec le numéro 1 on va y aller euh, à la place de faire 5, 4, 3, 2, 1 on va y aller en ordre euh, décroissant, en faut croissant, croissant mais c'est pas croissant on tout cas peu importe le numéro 1, le meilleur cariophilène de la SQDC, euh, selon beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui sont abonnées à Weedman, beaucoup de personnes qui achètent du cannabis à la SQDC, euh, très dispendieux, 46$, dollars. j'ai nommé le Rockstone de Broken Coast. Le Rockstone de Broken Coast, c'est un cannabis exceptionnel. On parle de structure de cannabis. Euh, on se compare avec les produits de SQDC. on sait que le Rockstone a une très belle structure, mais si on compare le Rockstone avec d'autres produits de Broken Coast, c'est peut-être pas le meilleur euh, côté texture, text euh, côté structure, par pardon. Structure. Comment il est découpé, comment que la cocotte est faite. Parce qu'on sait que Broken Coast. Pardon, on sait que Broken Coast. Euh, c'est le joint qui embarque, bro. On sait que Broken Coast trime à la main. Donc, de cette façon-là, la cocotte est, est moins maganée. Elle n'est pas trimée à la machine. Broken Coast, Canaform, Top Leaf, ce sont des compagnies qui triment leur cannabis à la main. Donc, le Rockstone de Broken Coast, excellent arôme, très bon goût. Pourtant, cariofilène, terpène à peine dominante, mais le reste, euh, le reste de ces... Euh, Terpènes font en sorte que ça donne un très bon goût et ça donne même un petit goût citronné, le Rockstone. cariophyllène, Myrcène, Limonène. Limonène, c'est vraiment ça euh, qui donne le goût de citron, d'agrumes, linalol et nérolidol. Donc, euh, le Rockstone a vraiment le très bon produit. 46 et 30. Si vous avez les moyens de payer pour un 3,5 grammes à 46 et 30, et puis, vous ne savez pas quoi acheter, euh, si vous avez moindrement les goûts, comme Winman, euh, c'est le meilleur de Broken Coast, le Rockstone. Donc, vraiment, là, le Rockstone de Broken Coast, ça a un très bon goût. Je ne vois pas de goût là, poivré. Euh, Je n'ai pas non plus reconnu le, le goût de, de basilic hein, qu'ils nous disent, ou c'est quoi qu'ils nous disent aussi euh, poivré, basilic, euh, clou de non plus, hein, ça c'est très très très, moi j'aime pas ça le clou de girofle, du tout, du tout, du tout. Mais euh, quand même, quand même, très bon buzz, on sait que ça l'aide l'anxiété, la dépression, euh, très bon buzz, euh, j'adore le Rockstone. Euh, c'est sûr que je peux pas fumer ça tous les jours, c'est vraiment euh, un cannabis euh, très dispendieux, 46 et 30, mais ça va avec la qualité. La deuxième, euh, deuxième position du top 5, Cariofilen de la compagnie Top Leaf, la marque Top Leaf, le Boba. Quand Top Leaf est sorti, ils ont présenté le Pink Kush et le Boba. Euh, J'étais convaincu euh, d'aimer plus le Pink Kush. Euh, ils l'ont appelé le couche rosé. Euh, j'ai aimé le couche rosé, j'ai le pink couche de Top Leaf, mais le boba de Top Leaf, vraiment euh, supérieur en arôme, euh, c'est considéré du dead boba, ils l'appellent le boba, donc le dead boba de Top Leaf, vraiment, vraiment, euh, 41,60$, euh, c'est quand même 5$ de moins que le Rockstone. Euh, 5$, c'est c'est pas rien. C'est quand même euh, c est, c est quelque chose, 5$. Donc quand même le boba là, qui m'a vraiment impressionné, qui a battu le pink couche euh, de Top Leaf dans la même marque. Euh, produit Karyophyllene, euh, ce produit-là, on peut l'avoir entre 20 et 27% de THC. Donc ceux là, qui sont vraiment euh, intéressés à des taux de THC élevés, le boba de Top Leaf, euh, assurément en haut de 20%, 41,60$, trimé à la main, on peut avoir quelques feuilles, euh, des sugar leaves, mais quand même euh, un arôme, un goût vraiment exceptionnel, un buzz euh, exceptionnel. Je n'ai aucun problème avec le boba, ou si vous aimez mieux, le Death boba de Top Leaf. Donc, vraiment, le Rockstone, le Dead Baba. En troisième position, un produit de Grill. Euh, et j'ai nommé le Pink Cush. 41$. Euh, plusieurs vont me dire, pourquoi j'ai pas pris le Kush Rosé de Top Leaf avant le Pink Kush de Grill. La Constance. La Constance de Grill... Euh, nous a euh, démontré que c'est une très grosse compagnie une très grosse marque hein? on sait que la compagnie derrière Grail c'est euh, High Park si vous aimez mieux Tilray, on sait que High Park c'est eux qui ont du bon du bon select, donc la compagnie derrière Grail laisse à désirer, mais Grail tient, tient le cap on est très déçu que Grail ait enlevé le Purps. On est très déçu que Grell ne nous amènera pas de nouvelles variétés dans les euh, semaines qui suivent. Euh, Grell en fait a une augmentation de prix au cours de l'année. Euh, ça a quand même été accepté euh, des abonnés de Winman, accepté, euh, j'imagine, euh, des clients de la SQDC. Euh, Grell euh, méritait une augmentation de prix. Euh, si on se compare avec les autres produits de la SQDC, j'aimerais que tous les produits de la SQDC baissent de 5$. Tout, tout, tout, tout, tout, tout baissent de 5$. dollars. Mais Grell, dans sa position dans le marché actuel de la SQDC, pouvait se permettre une augmentation de prix face à, à leurs concurrents, euh, dû à leur qualité de cannabis, à leur qualité, leur constance. On rouvre un pot de Grell, on n'a on, on, on pas peur d'être déçu. On n'a pas peur d'être déçu, Grounds a toujours, toujours, toujours apporté un produit de qualité. Donc, euh, 41$, 60 sous de moins que le Boba de Top Leaf et euh, 5$ et 30 sous de moins que le Rockstone. Donc, entre le Rockstone et le Boba, entre le premier et la deuxième position, ce n'est pas 5$ de différence, c'est plutôt le 4$ et 70 sous. Donc, je veux juste être précis. Quatrième position, ben le couche rosé de Top Leaf. Le couche rosé de Top Leaf, euh, j'aime plus l'arôme, le goût du couche rosé de Top Leaf qui est en quatrième position. Que la troisième position, le pink couche de Grill. Mais le pink couche de Grill, il n'y a jamais de feuilles. Il n'y a pas de fond de sac. Il n'y a pas de fond de sac non plus avec.. Euh, mais les cocottes, il me semble, sont un peu plus grosses. Euh. Les, les, euh, les trichomes, le, le brillant, les trichomes c'est toujours, toujours stable. Top leaf, ça n'a pas toujours été pareil, me semble. J'ai ouvert deux pots. Ouais, deux pots de couche rosée, deux pots de dead boba. Euh, mais c'était quand même différent. Peut-être que le dead boba puis le couche rosée, la, la, la variété est vraiment différente. Donc c'est pour ça que le produit à l'intérieur est différent. Mais en tout cas, c'est pas grave. Euh, top 5 c'est c'est moi qui le fais. Donc, numéro 1, Rockstone de Broken Coast. Numéro 2, Boba de Top Leaf. Superbe arôme, superbe goût. Numéro 3, Pink Couch de Grell, Bon buzz, qualité assurée. Numéro 4, couche Rosé de Top Leaf. Superbe arôme, j'adore euh, les arômes euh, de Top Leaf. Euh, ben, finalement, juste le Boba puis le couche Rosé. J'avais été un peu déçu là, de chef de l'Oregon. Euh. Et la cinquième position a été très très très très très difficile, très difficile, c'est pour ça que j'ai fini la vidéo avec ça, euh, je pense que ça va prendre au moins 5 minutes avant, non non calmez vous, calmez vous, ça a été très difficile à faire mon choix, il y avait beaucoup d'autres produits grill, euh, quand on pense au headband, ben, on pense aussi au rockstar qui font partie des produits avec terpène dominantes, cariophyllène. Il y avait aussi le chocolat fondu, euh, des produits quand même dispendieux. Euh, on sait que Windman est très, très, très déçu du Raider Cush de Riff, euh, très déçu euh, du DT81 de Riff. Il y a plusieurs personnes aussi euh, qui m'ont parlé. Euh, Je n'ai pas fait la ligne ICMR, hein, une autre marque de commerce ICMR à 34,90. Ensuite de ça, je vais vous parler, il euh, y a beaucoup de personnes, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient mis en cinquième position un produit de Namasté, le Dead Boba. Euh, ça n'a jamais, il y n'a y a vraiment pas été bon avec moi, le Dead Boba, Namasté. Euh, plusieurs me dit de, de le racheter, de peut-être que ce pas une bonne batch. Non, non. Écoutez, le numéro 5. Un produit à 19$ et 70 sous. Oui, oui, oui, s'il vous plaît. On ne sauve pas la réponse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le Monkey Glue à 19$ et 70. Euh, vraiment un, un Monkey Glue de Good Supply. Good Supply, euh, les enveloppes blanches qui appartient à Afria. Euh, Monkey Glue, j'imagine que c'est un... un, un Imitation de Gorille Glue. Euh, le goût est peut-être pas super là. Euh, mais c'est comme un peu. Là, j'étire là, la sauce. J'étire pas la sauce, j'étire la réponse un peu. Là, dans le sens que c'est pas pareil, pareil comme du Hawaii Break ou Raverie de Sandia Roar, OK? Euh, par ces deux produits-là, je trouve qu'ils se ressemblent un peu. Mais. On dirait que c'est un peu là le, le monkey glue là, c'est un peu le Hawaii Break manqué. Euh, je comprends pas pourquoi le Hawaii Break n'est pas dans le même arôme. Là. Comme je te dis, c'est même pas la même terpène dominante. C'est même pas le même produit, je te parle, là. OK? Je suis en train de comparer le Monkey Glue à du Hawaii Break. Qui n'ont même pas la même arôme. Qui n'ont même pas la même terpène. Mais quand même. Quand même. Euh, justement, justement, c'est comme c'était du Hawaii Break manqué. Il a pas le même goût. Il est comme manqué. Donc, euh, à 19,70$, euh, les quatre premiers produits de mon top 5 sont en haut, en haut de 41$. Donc, euh, la cinquième position, euh, peut-être qu'on aurait pensé un produit être dans la trentaine, peut-être dans la vingtaine. Non, à 19,70$, le Monkey Glue. Je répète, le buzz est là. Euh, ça se fume. Ça se fume. Puis, un coup mal pris, je pourrais en acheter. Il n'y aurait pas de problème avec le Monkey Glue. 19,70$. Euh, assurément, dans mon top 5 pour les produits en bas de 20$. Donc, s'il te plaît, va sur le site de la SQDC. Inscris Terpène Dominante cariofilen Tu serais supposé d'avoir aux alentours de 39 produits. N'oublie pas d'écrire fleurs séchées. Enlève produits moulus. Euh, fleurs séchées, 3.5 grammes, cariofilen, J'ai 39 produits en ce moment. Écris-moi ton top 5. Dis-moi ce que tu en penses. Donne un pouce à la vidéo. Va voir mon Instagram, Weed Command. Merci à mes Patreons. Euh, merci vraiment, vraiment de m'encourager. Euh, allez sur mon Patreon, tous les liens sont en bas dans la description. Shop Urban Ice, 25% de rabais, code promo en bas dans la description. Allez sur Indoor Growing Canada, passez par le lien, allez vous acheter là une lumière et commencer à cultiver du cannabis. C'est Winman, à la prochaine. Peace.